Sur mes cochons d'Inde, par exemple, je peux apprendre comment, par exemple, la litière ou leurs petits besoins, enfin, ce qu'ils ont besoin de nourriture ou la meilleure cabane pour eux ou des trucs comme ça, ouais. Je peux dire à un ami qu'il s'est passé telle chose par rapport au sport ou on a gagné le match parce qu'il n'a pas joué, ou bref, etc. Parce que ça, c'est pas intéressant. Non, juste pour que les gens ils voient ce que je fais. Quand ils me demandent, bah, je pourrais leur envoyer en direct directement ce que je fais. Mmh, bah, pour ce qui s'est passé dans ma journée, sinon. Euh... Bah, je dis des informations juste pour ce qui s'est passé dans ma journée. Après, <rire> rien d'autre. Oui. Bah, je t'informais sur ta vie, mais c'est tout. Enfin, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée. Ouais. Bah je sais pas, moi je filme quand il y a un truc qui est drôle, par exemple, quand je sais pas. Ou si il y a un beau décor. Ouais, ou les vacances, photo. et tout. Ouais, voilà, voilà. Et après tu te dis que tu vas le partager ou Ouais, tu veux... le partager. Comme ça c'est stylé. Ouais. Bah oui, quand il s'agit de donner des informations à mes amis ou même de les renseigner, ça peut être... Oui, j'ai l'impression, oui. Ça donne le sentiment. Euh, bah, ces questions, quand ils me demandent de leur répondre ou même que les gens posent des questions, bah euh, je me sens dans le besoin de leur répondre.